sur la plage, le coffre à chocolat rempli des trésors de cet âge. Et des photos de toi, j'ai vu la joie qui maintenant a ridé ton visage. J'ai vu le même regard d'enfant qui a grandi et pourtant dans tes yeux je vois le monde. Dans tes yeux tout est plus grand. Dans tes yeux je reprends foi. Tu deviendras comme dans tes yeux Dans mes rêves maintenant Tu fais la pluie et le beau temps Quand tu es là je suis content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 Dans tes yeux, tout est plus grand Dans tes yeux, je reprends foi Qu'un jour, tout deviendra Comme dans tes yeux oh, Dans tes yeux Comme dans tes yeux